Bonjour, euh, je suis une Sénégalaise qui est venue ici euh, avec euh, Service Health pour faire une chirurgie qui s'est vraiment bien passée, euh, ils sont accueillants, ils sont gentils, ils prennent bien soin de toi et euh, vraiment je n'ai pas regretté mon choix parce que ce que les autres font en te disant il faut venir là-bas faire le bilan, au oh, moins je te rassuré en faisant le bilan chez toi avant de perdre ton argent pour venir ici. Donc, il euh, n'y a pas de racisme, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien du tout. C'est un pays qui est très calme, et en plus, euh, tu es dans un hôtel 5 étoiles, bien entretenu, avec euh, Yassine et toute son équipe, à qui je remercie beaucoup pour euh, mon séjour.